En cette fin d'année, pourquoi pas pour accompagner de futures bonnes résolutions, vous êtes beaucoup à rechercher des écouteurs sans fil, destinés principalement au sport. C'est ce que nous propose JBL avec les Reflect Flow Pro. J'ai testé ces écouteurs pendant plusieurs semaines, durant plusieurs types d'activités sportives, mais je les ai aussi testés au quotidien et lorsque j'étais en train de travailler, faire du montage vidéo, donc sur une durée de plusieurs heures. Aujourd'hui, je vous propose mon test complet de ces JBL Reflect Flow Pro c'est parti Commençons par regarder le design de ces écouteurs. Oui, le design en dit long sur les écouteurs, sur leur positionnement dans le marché. Surtout leur positionnement sur l'activité auquel ils sont destinés. Les JBL Reflect Flow Pro à première vue ont un design vraiment poussé pour une utilisation sportive Rangés dans un boîtier de 7 cm par 4 cm par 3,5 cm ces écouteurs auront tout pour assurer un maintien adapté à vos oreilles oui le maintien va être assuré par deux éléments un embout intra-auriculaire et un embout, une petite languette qui va se loger sur l'oreille, cette combinaison permet vraiment un maintien optimal sur les écouteurs eux-mêmes on retrouve les proches de charge qui vont permettre du coup de se charger directement dans le boîtier et après une LED qui va nous indiquer si la connexion est faite ou non. Concernant la prise en main, on y reviendra dans quelques instants bien entendu. Ce design avec double maintien va être comme je vous le disais adaptatif en fonction de vos oreilles parce que lors de votre première utilisation vous allez pouvoir jauger, tester entre différents tours et différentes languettes pour s'adapter au creux de votre oreille et bien entendu différentes tailles d'embouts intra. Moi par exemple j'ai directement changé les embouts afin qu'ils conviennent le mieux à mon oreille. Je ne sais pas pour votre part si vous avez déjà utilisé ce genre d'écouteurs avec une petite languette qui vient se loger dans les oreilles mais voilà c'est un petit coup à prendre lors de l'installation mais une fois que c'est installé ça ne bougera pas d'un millimètre et ça c'est ce qu'on recherche lorsqu'on fait des sports plutôt actifs ou alors qu'on est maladroit. Parlons maintenant des fonctionnalités des caractéristiques techniques de ces écouteurs après bien entendu je vous parlerai de la prise en main et aussi de l'installation et surtout de l'application mobile. Parlons des caractéristiques techniques de ces écouteurs. Je vous l'ai dit en introduction, c'est des écouteurs plutôt destinés à un usage sportif. C'est des écouteurs à réduction de bruit active et même à réduction de bruit adaptative. Les Reflect Flow Pro vous permettront avec cette fonctionnalité de réduction de bruit adaptative de s'ajuster automatiquement via l'application qu'on va voir juste après pour atténuer les distractions de l'environnement. En parallèle, la fonctionnalité Smart Ambient qu'on va avoir aussi ensemble, permet elle de se sentir en sécurité lors d'une une promenade, une course à pied car elle vous permettra de discuter avec vos proches tout en écoutant de la musique. Il y aura donc cette possibilité de se couper du monde mais aussi de rester connecté au monde. Au niveau haut parleur les Reflect Flow Pro sont dotés de haut-parleurs dynamiques de 6,8 mm offrant un son signature JBL exceptionnel. Dans ces écouteurs, il y a 6 micros pour des appels sans aucun bruit. S'il y a du vent, si vous êtes en train de courir, peu importe. Il y aura sur chaque écouteur 2 micros à formation de faisceau. Et un troisième pour la suppression du bruit comme le vent. Ils sont certifiés protection IP68. C'est une résistance du coup à l'eau et à la poussière. Vous pouvez même aller jusqu'à rincer les écouteurs après une séance s'il y a de la sueur dessus à l'eau. Leur autonomie globale est de 30 heures. 10 heures d'autonomie pour les écouteurs et 20 heures de plus lorsqu'on les recharge avec le boîtier. Au passage, le boîtier se recharge en USB-C, mais il est aussi compatible avec la recharge sans fil Q. Pour ce qui est des petites fonctionnalités, on l'a vu, il est possible d'intégrer de, des assistants vocaux. On le verra dans la prise en main, il est possible de personnaliser les commandes tactiles. Et il y a une synchronisation automatique. Dès lors qu'on va ouvrir le boîtier, les écouteurs vont se synchroniser avec le téléphone, même avec un iPhone. De plus, il est possible d'utiliser chaque écouteur indépendamment. Voilà pour les caractéristiques techniques, maintenant on va voir la prise en main ensemble. Regardons comment prendre ces écouteurs maintenant en main, ça va être assez facile, hein. il suffira de faire un premier appairage avec un téléphone en Bluetooth, puis les écouteurs après reconnaîtront à chaque fois automatiquement le téléphone. Ensuite vous allez pouvoir télécharger l'application JBL Headphone. Dans cette application vous allez avoir plusieurs informations, la première ça va être comment installer les écouteurs c'est un petit tutoriel assez simple à prendre en main mais ça vous permettra d'avoir le bon geste à chaque fois une fois que ça, ça fait vous pouvez aller sur l'application pour avoir du coup différents contrôles Différents contrôles des écouteurs Vous allez pouvoir par exemple activer la réduction de bruit Gérer la commande de son ambiant Avec ce que je vous disais la possibilité d'activer L'ambiance aware pour être Au courant de ce qui se passe à l'extérieur Ou le talk -le through pour avoir Une communication, la réduction de bruit Vous allez pouvoir aussi contrôler les modes Audio, mode vidéo pour pouvoir Synchroniser l'audio et la vidéo ou Un mode normal, au delà de ça De cette première interface vous allez pouvoir aller Sur un equalizer et du coup gérer en fonction de ce que vous allez écouter L'égalisation du son Pour aller encore plus loin dans la prise en main On pourra voir aussi par exemple les commandes Que ce soit les commandes de lecture Un toucher pour lire et mettre pause Double touche pour mettre la piste suivante Triple appui pour mettre la piste précédente, etc, etc Personnellement, dans mon utilisation personnelle lors de mon test, j'ai switché de Alexa sur l'écouteur gauche, aux commandes du son ambiant, pour pouvoir activer la réduction de bruit, l'ambiance aware, etc etc, et sur l'écouteur de droit j'étais dans le contrôle de la musique, ensuite vous aurez quelques petites options comme la veille l'arrêt automatique, l'assistant vocal, si vous voulez l'activer ou non, et toujours la possibilité d'avoir le petit tutoriel pour le maintien, voilà comment ça se passe, on fait la on les configure, après il juste à les mettre aux oreilles et contrôler en fonction de ce qu'on avait programmé maintenant parlons un petit peu du confort Oui, c'est un point important dans des écouteurs. Le confort, en fonction des écouteurs, de l'activité qu'on va faire, etc., on va avoir différents besoins. Là, on est sur des écouteurs de sport. Le besoin est plus orienté vers le maintien, le maintien que le confort. C'est vrai que sur des séances de sport quotidiennes ou hebdomadaires, le confort, si vous avez trouvé les bons robots, etc., est plutôt correct. On sent un gros maintien. C'est vrai que les écouteurs sont assez gros et qu'ils exercent, du coup, pour avoir ce bon maintien, une pression sur les oreilles. Lors d'une activité physique d'une heure, 2 heures et lors d'un port des écouteurs jusqu'à 3 heures aucun souci ensuite lorsque j'ai utilisé les écouteurs un peu comme des écouteurs pour travailler d'être sur à écouter de la musique pendant que je travaillais je vous avoue que au bout de 4-5 heures la pression des écouteurs se faisait ressentir et le confort était moins agréable que lorsque je les utilisais en allant courir où j'étais sûr d'avoir un bon maintien là dans une activité plutôt inactive ce maintien est plaisant mais sur la durée il attaque un petit peu le confort après tant mieux c'est le but principal de ces écouteurs c'est d'être destiné à un usage sportif Et pour un usage sportif, je trouve que ce maintien rassure Maintenant parlons de l'autonomie Oui, on peut aussi parler de l'autonomie, je vous le disais. J'ai essayé ces écouteurs lors d'une activité physique, ça, y a aucun souci, hein. Et je les ai utilisés aussi sur la durée, c'est-à-dire sur la durée d'une semaine, avec, bien entendu, recharge du boîtier. Déjà, sans recharge du boîtier, la marque annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie pour les écouteurs. Moi, je suis arrivé un petit peu en deçà de ça, parce que aussi, ben bah, voilà, je les utilisais lorsque je travaillais pour voir, donc ils étaient toujours, toujours en action, en écoute de musique, en connexion avec l'ordinateur, puis je les changeais en connexion avec le téléphone, etc. Et je suis arriver à 8h30 à peu près avant de devoir les recharger par contre ce qui est annoncé au niveau de la recharge du boîtier c'est à dire que le boîtier va donner 20h en plus donc deux recharges ça c'est tout à fait correct ensemble boîtier plus écouteurs j'arrivais du coup à plus de 25h ce qui est plutôt pas mal parlons maintenant du son et du micro oui on a parlé du coup du confort et de l'autonomie le maintien est optimal pour une activité physique mais qu'en est-il du son globalement lors de l'activité physique la combinaison du son, de l'audio donné par les écouteurs plus de la réduction de bruit c'est tout à fait correct, lorsqu'on se penche plus précisément sur l'audio sans être en mouvement en étant par exemple posé, on va parfois ressentir des graves un peu trop graves et des aigus un peu trop métalliques, personnellement pour pallier à cela je suis allé dans l'égalisateur et j'ai essayé de modifier pour avoir un son qui colle vraiment avec mon oreille, au niveau de la réduction de bruit, les trois modes permettent vraiment d'avoir des choses complètement différentes. Je vous avoue que j'ai plus tendance à utiliser la réduction de bruit active directement et pas les modes pour parler ou pour écouter l'environnement, mais c'est vraiment bien d'avoir proposé ces modes là. Surtout pour les sportifs qui vont courir dans des endroits où il faut être un peu au courant de ce qui se passe autour. Une fois mes écouteurs paramétrés, la réduction de bruit mise, les écouteurs installés, personnellement j'étais complètement dans mon monde, je trouvais qu'elle faisait bien son job. Pour avoir testé le mode talk-through, afin de discuter avec quelqu'un à côté et d'écouter de la musique, je trouve que ça reste un peu anecdotique parce que c'est bizarre de parler à quelqu'un avec de la musique dans les oreilles. Même lorsqu'on est en train de faire un footing ou autre avec quelqu'un, je trouve ça voilà un peu un peu étrange. Vaut mieux prendre une petite enceinte JBL accrochée au sac à dos et que ça roule. Pour ce qui est des micros et du micro, lors d'un appel, même avec du vent en VTT, le rendu est vraiment top et vraiment sympa. Là-dessus, le fait d'avoir mis ces trois micros permet d'avoir des appels tout à fait corrects, même dans des situations plutôt incorrectes. Passons maintenant mes points positifs et mes points négatifs. Mes points positifs et mes points négatifs pour ces écouteurs Premier point positif pour moi, c'est le maintien Le maintien pour des séances de sport mouvementées Même si vous faites du HIIT, même si vous faites du crossfit Même si vous faites du VTT en montagne, etc Le maintien, une fois avoir trouvé les bons embouts adaptés à votre oreille Est vraiment top, vous pouvez taper dans votre oreille, ça ne bougera pas Le deuxième point positif, ça va être l'autonomie des écouteurs de sport Avec une autonomie de 85 heures, de, enfin de 8h30 à 10h en fonction de l'utilisation C'est... Plutôt pas mal, surtout embarqué avec le boîtier de recharge de plus, c'est top. Troisième point positif, c'est l'ensemble au niveau de l'audio plus réduction de bruit. Une fois bien paramétré à votre oreille, l'égalisateur, etc., la réduction de bruit installée, vous, vous allez vous sortir dans votre petit monde et vous allez pouvoir performer au niveau sportif sans souci. Qu'en est-il des points négatifs Mon premier point négatif que j'ai pu apercevoir, ça va être des petits problèmes de connexion avec l'application. Pas avec le téléphone directement, c'est-à-dire hors l'application JB pour pouvoir paramétrer les écouteurs je n'ai pas eu de problème de connexion mais lorsque je cherchais à paramétrer des écouteurs des fois l'application pendant que je paramétrais bah, se coupait et il fallait que je reconnecte repasser par l'écran principal attendre et appuyer sur les écouteurs etc donc c'est plutôt au niveau de l'application heureusement que ce paramétrage on le fait surtout au début après on peut le laisser et vivre sans. Le deuxième point négatif ça va être le confort pour une utilisation vraiment prolongée je vous le disais au delà des 5 heures on peut sentir un petit inconfort parce que que le maintien fait que bah, les écouteurs ont plusieurs points de contact avec l'oreille. Et voilà on n'est pas forcément habitué à ça. Voilà les amis pour mon test des JBL Reflect Flow Pro. Si vous avez des questions sur ce produit n'hésitez pas à lâcher un commentaire. à en parler sur le Discord. En attendant les prochaines vidéos vivez à fond vivez high tech. N'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt sur ma chaîne.